J'ai fait le stage kinésiologie animalière avec euh, Lise comme euh, animatrice, formatrice, euh, et c'était absolument génial. J'ai euh, fait le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Et euh, pour la pratique professionnelle, c'est une très belle expérience. J'ai découvert euh, beaucoup de choses que j'avais pas, dont j'avais pas conscience en faisant la kinésiologie humaine. C'est très complémentaire. Euh, L'un nourrit l'autre et euh, le stage qu'on fait en petits groupes, des groupes géniaux. On est dans un environnement absolument magique. On a les ânes, on a la nature et euh, on n'en a jamais assez en fait à faire et à refaire. Merci.